Mein Name ist Bernardi Magic. Ich komme aus dem Kröbner Tal, aus dem Holzschnitzertal. Mein Urgroßvater, mein Großvater, meine Großmutter, mein Vater, mein Bruder, wir sind alle Holzbildhauer. Ich arbeite hauptberuflich. C'est ma passion, c'est mon et cette travail. Margherita Bernardi et sa famille de sculpteurs s'inscrivent dans une tradition vieille de quatre siècles. Chaque paysan du Val Gardena sculptait durant l'hiver des jouets, pantins, marionnettes, crèches et autres figurines satiriques laissant libre cours à leur imagination et créativité. Certains artistes sculptaient des saints catholiques destinés à orner les églises. Leur talent est tel qu'ils arrivaient à rendre leurs statues presque vivantes. Aujourd'hui, la tradition se perpétue. Il existe des écoles de sculpture sur bois et les ateliers sont encore nombreux. Certains artistes choisissent d'exprimer sur le bois des univers et des réalités contemporaines, d'autres continuent à tailler des motifs plus classiques.